On va pas dans le côté, c'est pas un truc petit. Ça va pas un bon, Ça Je suis limité Il qu'à Je suis mort parce que je le vaux bien. Il se déplace à grands pas dans son immobilité. Je fais un solo avec ma barbe. Notre incompétence notoire est ultra chère. Elle ne voulait pas dire oui. L'amour donne des boutons. Les mouches reprennent du galon. Ils décapitent un cadavre pour se fabriquer une boule à facettes. Le vide, c'est l'humanité tout entière, moins les chiens. Je suis né à un poil près. Nous sommes démesurément moyens. Arrivent les politiques avec les concertations pour ventre creux, ventre creux ou bombé, arrivent les politiques avec tes messages en forme de couilles d'obus, couilles d'obus, à bourrer le mou, arrivent, arrivent les politiques. Avec les gens, les gens, les mêmes gueules en forme de couilles de d'obus, arrivent les gens, les gens, gueules remplies au mépris, couilles d'obus, arrivent, arrivent les gens, la crotte encore qui pend au cul, arrive. Les gens, les politiques restructurantes au cul, politiques restructurantes avec les gueules à forme de couilles de but, arrivent, arrivent les gens. Les gens qu'on dit c'est plus les gens, les gens, qu'on devait dire techniciens de surface, les gens, arrivent, qu'on devrait dire qu'ils balayent la planète, arrivent les gens, qu'on dit va balayer plus loin ta gueule si j'y suis, arrivent les gens à la planète, ta gueule si j'y suis, les politiques dans la gueule, de qui j'y suis avec les messages à bourrer les cumous messages pour crotte au cul, et balayeurs de surface, arrive la surface planétaire dans mon cul, à les gens, arrive l'art, arrive l'art, et la politique dans les, gueux, dans les gens, coup de but, arrive enfin l'art, et enfin la politique, avec les, la bande des philosophes armés, les philosophes, en bande armée dans les grottes Les philosophes qui bandent dans la grotte Avec les politiques qui bouffent le beefsteak Le beefsteak et grenouille, Et les gens pompe à cul Pompe à bière et pompe à fric Arrive Arrive Et pompe à bière bourrée dans les culs sécurité, bourrage dans les culs sécurité, à les gens Arrive enfin les gens Arrive Arrive enfin les gens avec les politiques arrivent enfin les politiques aux couilles mortes et pleines, fouilles au cul sécurité. Fouillez palpation contre au cul, arrive, arrive, fouillez palpation contre au cul avec la bande armée des philosophes, les philosophes armés, pompe à et les pompes à bière, pompe à bière avec l'art, l'art rempli au noir sécurité, arrivez dans l'art avec les philosophes, bande armée et fouille au cul sécurité, les culs, culs de noir sécurité, bande grillée, petit four, petit four avec Pompana, les et bière au bide, Pierre au four, avec petit four, et bar... et bourrage de gueule, et opération sécurité bourrée, bourrée comme des culs dans la grotte. Arrive, arrive la tête des gens de l'art, la tête des gens. Tête des gens de l'art, des pompadiers remplis au noir, sécurité, séminal sécu. Vive la sécu. Fouillez palpation devant les discours de but. Nous vivons dans un bordel, le bordel c'est moi, nous vivons en moi, c'est moi le bordel, moi c'est le bordel de tout ce qui se vit, mais aussi c'est vite, car trop vite étranglé par la pute d'individu, l'individu pute que je suis et qui a décidé de faire crever à la naissance de moi toute espérance de vivre. La rébellion commence.